Célébrer les 30 ans d'Interpol à Lyon est pour moi une grande joie et une vraie fierté. Une vraie fierté parce qu'en offrant à votre organisation un site adapté à ses ambitions, à son bon fonctionnement, cette installation a fait de Lyon la capitale mondiale de la coopération policière, prolongeant ainsi une histoire déjà riche en ce domaine. J'ai pu appréhender toute la diversité et la richesse de vos actions. J'en mesure aussi les difficultés, j'en connais la valeur. À chaque opération, ce sont évidemment des populations entières qui sont protégées, des drames humains qui sont évités, des vies qui sont sauvées. Et c'est pourquoi je suis particulièrement attentif au projet que vous évoquiez pour renforcer votre présence à Lyon. Si notre ville connaît un tel dynamisme, c'est parce que nous avons toujours eu le souci d'y attirer plus d'acteurs qui la font grandir et se développer. Pour nous, la présence d'Interpol est donc fondamentale.